Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais manger Lidl pendant 24 heures. Je mange jamais Lidl. Je vais jamais faire mes courses là-bas, j'y suis allée quelques fois mais je sais pas vraiment ce qu'ils proposent, je connais pas leurs produits phares ni rien. Dans mon esprit Lidl c'est la marque Discount et qui propose pas forcément de très bons produits, pas forcément au goût mais surtout à la composition. C'est totalement infondé parce que j'ai eu des échos comme quoi c'était une super bonne marque etc. qui proposait de bons produits. Donc aujourd'hui je vais essayer de casser cet a priori que j'ai avec Lidl et peut-être que grâce à cette vidéo je vais aller faire mes courses chez Lidl plus régulièrement. Donc aujourd'hui on va voir pour combien on s'en tire chez Lidl Et qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver Est-ce que ça va être bon, cher, etc Je vous emmène avec moi Mais avant de partir je voulais vous montrer ces bijoux Que je viens de recevoir de la part d'Ana Luisa Avec qui je suis en collaboration pour cette vidéo Il s'agit d'une marque éco-responsable Qui utilise principalement des matériaux recyclés Donc ici par exemple on a ce bijou en plaqué or Qui est fait du coup à partir d'or recyclé Donc euh, c'est une chaîne qui est assez fine Et on a le détail de ces deux anneaux Qui sont euh, pris... Euh, l'un dans l'autre. On a ensuite cette petite bague toute fine je crois que c'est la première bague que j'ai qui est aussi fine avec le détail d'une pierre un petit peu translucide, ouais elle est transparente et je l'ai prise en taille 5 et je crois qu'elle va être un petit peu petite, Il faut que je vois à quel doigt elle me va. Et pour finir j'ai pris cette paire de boucles d'oreilles qui est le modèle Helios, qui est aussi couleur dorée. En ce moment je suis très dans les couleurs dorées au niveau des bijoux et voilà, j'ai donc reçu les bijoux dans cette boîte en carton recyclé. Ça peut être vraiment une bonne idée pour offrir à la fête des mères qui arrive à grands pas, ou alors pour offrir à vous-même ou à une amie, par exemple, pour un anniversaire. En tout cas, j'adore. N'hésitez pas à passer par mon lien qui est en barre d'infos. Du coup, j'ai mis la petite bague. A mes oreilles j'ai déjà des boucles d'oreilles Anna Luisa Alors il n'y a que le parsing qui vient pas de chez eux Mais le petit éclair et la petite créole viennent de chez eux Franchement j'aime trop C'est mes boucles d'oreilles du moment C'est mon petit assemblage Et là je vais accrocher le collier Et je vais partir chez Lidl Parce que c'est un petit peu le thème de la vidéo madame Ah oui trop bien du coup il y a plusieurs anneaux On peut choisir du coup la taille du collier Si on veut qu'il soit plutôt ras de ou plutôt long Et voilà Maintenant par chez Lidl. On avait dit des courses pour 24 heures. Je crois qu'il y a pour un petit peu plus là. J'ai pris plein de trucs que j'ai trouvé. Des marques Lidl. Enfin je pense que c'est des marques qui sont vendues que par Lidl parce que je ne les avais jamais vues ailleurs. Des marques qui sont vendues dans le commerce de façon générale mais qui sont moins chères. Mon ticket de caisse est assez long, mais franchement. Je suis choquée du prix. Je vais pas vous spoiler et ce que j'ai acheté. Vous verrez repas après repas. Mais je suis plutôt contente de mes achats et j'espère que ça va être bon. Donc là on va commencer avec le repas de midi parce qu'il est actuellement 13h et j'ai trop faim. Et ça je pense que c'était une mauvaise idée d'ailleurs de faire mes courses en ayant grave la dalle. Pour commencer, je vais goûter à midi le couscous royal poulet et bœuf de la marque Toc du Chef. Alors j'ai vu plein de produits Toc du Chef, donc je pense que c'est la marque Lidl. En plus, il y a le petit logo, donc je pense que ça doit être ça. Apparemment, c'est express, c'est prêt en 6 minutes, donc c'est parfait parce que je suis un petit peu pressée. Alors déjà, on a de ce côté la semoule, puis de ce côté la conserve avec les légumes. Alors il faut faire bouillir de l'eau pour la semoule et simplement réchauffer les légumes à la casserole. Donc on est parti. Attention allez direct de l'odeur que ça a et aussi du visuel, on va voir bon bah là je vois surtout du jus mmh, ça sent bon voilà du coup à quoi ça ressemble en ce moment j'ai plus habitude de faire des couscous maison donc je pense que je vais forcément moins aimer en boîte mais voilà ça a pas l'air dégueulasse en tout cas les légumes ont l'air de se tenir à peu près on va voir la texture qu'ils ont après Et voilà à quoi ressemble mon assiette du couscous Lidl, franchement ça va, ça a l'air pas trop mauvais, on va voir le poulet, franchement c'est un petit peu ce qui me fait le plus peur. Bon ça m'a l'air bien chaud, je mange vraiment en deux-deux parce que j'ai un rendez-vous juste après et il faut que je parte dans 20 minutes. Alors j'ai déjà goûté la semoule, les épices que j'ai rajoutées dans la semoule sont bonnes, c'est de la semoule. Enfin, franchement, je pense pas que je pouvais être déçue. Je vais maintenant goûter les légumes. Alors, je sais pas si c'est au niveau de mes goûts à moi, mais je trouve ça assez salé. Je trouve que les légumes ne se tiennent pas forcément beaucoup. Mais c'est jamais bien le cas de toute façon avec les légumes en boîte. Alors le poulet. Mmh. Le poulet est bon. Pareil il est pas ferme mais en fait on est sur des produits en boîte donc faut pas que je juge comme un couscous que j'ai l'habitude de manger que je fais moi. Et pour finir on a le bœuf qui est bon aussi. Je préfère le poulet parmi les deux viandes. Ça va en fait faut pas que je sois trop difficile parce que c'est de la boîte et qu'en boîte c'est jamais euh, le top de la qualité. Ouais non franchement pour un couscous en boîte. Je pense que ça passe, on a le goût des épices qui est bon, ça passe largement, donc c'est validé. Pour 2,50€ on a un couscous, en plus de ça il y en a quand même une bonne quantité, je pense qu'on a peut-être pour 3 personnes donc moi je vais en remanger demain midi et sinon les amis je voulais vous parler de quelque chose j'ai remarqué dans mes statistiques Youtube que la plupart d'entre vous n'étaient pas abonnés à ma chaîne Youtube mais venaient régulièrement visionner mes vidéos donc ça m'aiderait vraiment grandement, ça m'aiderait de ouf en fait que vous vous abonniez à ma chaîne si vous aimez mon contenu, si vous voulez me soutenir c'est gratuit et ça m'aiderait vraiment à développer ma chaîne Youtube, à pouvoir vous proposer d'autres vidéos, peut-être des plus gros concepts à l'avenir donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez m'aider. Moi je vais terminer mon couscous et puis bah, on se retrouve pour le prochain aliment, pour le prochain repas Lidl. Il est actuellement 16h et du coup je me suis dit que j'avais pas forcément faim mais que j'avais surtout envie de goûter 2-3 petits de trucs que j'avais pris chez Lidl. Donc j'ai pris des oranges à jus, donc je vais voir si elles sont bonnes ou pas. Je vais vous dire combien je les ai payé et je vais peut-être aussi prendre un petit biscuit. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé quand j'étais à Lidl. C'est peut-être plus des trucs pour le petit déjeuner mais on est là pour tester, ça me fait envie donc... Euh why not Voici donc le filet d'orange que j'ai trouvé chez Lidl, alors il y en a 2 kilos et j'en ai eu pour 2,39€ 2,39€ et 2 kilos je pense que c'est quand même assez raisonnable donc on est parti, on va tester ça, j'ai mon presse agrumes juste à côté et on va voir si ça fait du bon jus, alors je prends deux oranges parce que si j'avais dû les manger à la main j'en aurais pris deux et il est conseillé dans un jus de pas mettre plus de fruits que ce qu'on aurait consommé à la main. Il est hyper orange. Il a l'air trop bon. Il sent super bon. Hmm. Pas besoin de rajouter de sucre, il est parfait. Et niveau goûter, du coup, j'ai acheté ces deux boîtes. Donc là, on a des biscuits Bjorg que j'ai payé 2,95€. Donc euh, c'est une marque qu'on retrouve un petit peu partout, donc je pense que je vais plutôt goûter ceux-ci qui je pense sont vendus euh, que chez Lidl ou en tout cas que j'ai jamais vu ailleurs. Peut-être que c'est euh, vendu en magasin de discount. Donc c'est la marque Sunday. Ce sont des biscuits fourrés au chocolat saveur cacao noisette et que j'ai payé 1,49. Alors voilà à quoi ça ressemble, <rire> ça a l'air vraiment pas mal. C'est clairement des biscuits pour le matin que je suis en train de manger à 4h, mais bon. Il y a 65,5g de glucides, dont 29,5g de sucre pour 100g. C'est quand même sucré. On dirait pas comme ça au goût. Et Je viens de voir que j'ai fait un truc qui m'énerve trop. Je vais ouvrir le paquet par en haut alors qu'il y a une ouverture exprès ici. Bref, là je vais retourner un petit peu travailler. Dans un petit moment, je vais aller faire du sport. Je sais pas si je vais faire ça chez moi ou pas. Et ensuite on se retrouve pour le dîner. On se retrouve, il est actuellement 18h, je vais faire un petit peu de sport chez moi du coup, et je voulais vous montrer ma tenue Ocean's Apart. Alors c'était une collaboration que j'avais faite avec la marque pour une précédente vidéo, mais je voulais vous repartager mon code et vous remontrer un petit peu à quoi ça ressemble, parce que j'aime beaucoup trop. Cette tenue elle est en trois parties, on a en dessous la brassière, on a le leggings, et on a par dessus le petit gilet avec le détail au niveau des manches qui a un trou pour faire passer le pouce, donc c'est hyper bien. J'aime trop. Je trouve que c'est joli, en plus c'est pratique parce que les manches, elles remontent moins comme ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai un code promo du coup qui est FannyT qui vous permet d'avoir une tenue offerte à partir de 79 79€ d'achat. Donc euh, voilà, si vous avez envie de commander, n'hésitez pas à utiliser mon code. Voilà donc mon installation, donc j'ai mon tapis et là je vais caster du coup une vidéo de Pamela Ref sur la télé qui est juste ici. alors je vais me changer et me doucher après bien évidemment mais là j'ai trop faim donc je vais préparer à manger avant ça, donc ce soir ce sera pâte au pesto, donc j'ai deux options pour les pâtes, j'ai soit ces farfalle de la marque Combino, soit c'est pâtes fraîches de la marque Toc du Chef, la même marque que le couscous de midi. Donc je pense que je vais plutôt partir là-dessus vu que ce sont des pâtes fraîches. Avec ça je vais faire des steaks. Donc on est deux à manger ce soir. Ce sont des steaks de la marque l'étal du boucher. Et avec ça je vais faire du coup je vais mettre cette sauce pesto à la genovaise de la marque Barese. Je connais pas du tout. Les farfalle elles ont coûté 69 centimes. Les spaghettis frais 99 centimes. Le pesto 1,09 Et le beefsteak 4,25 C'est l'article le plus cher de mon panier Donc euh, je trouve que c'est quand même assez raisonnable Voilà On va voir si la viande est tendre On va voir si les spaghettis sont bons Et si la sauce pesto est bonne J'ai trop hâte de goûter A few minutes later. Je vais goûter le steak On va voir ce que ça donne Déjà il est un petit peu dur à couper J'aime pas trop ça Honnêtement, niveau goût ça va, mais alors niveau texture, c'est pas trop ça. Il est mangeable, mais il n'est pas tendre. Je vais goûter maintenant une pâte. Désolé les Italiens, je suis en train de couper mes spaghettis. J'ai laissé 6 minutes comme indiqué. Elles sont plus caldantées là. Là, j'aurais dû laisser juste une minute de plus et je vais rajouter maintenant du pesto. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Du coup, je goûte maintenant avec un petit peu de pesto. Non il est bien, le pesto est très bon Le pesto est très bon, les pâtes sont bonnes Elles auraient pu être meilleures un petit peu plus cuites. Le moins bon dans tout ça c'est le steak qui est un petit peu Plus dur mais qui est mangeable Dîner terminé, franchement Le pesto et les pâtes sont validées Mais le steak Pas vraiment, il était un petit peu Trop dur, j'ai mangé réellement que la moitié Donc je ne rachèterai pas A voir s'il y a d'autres marques Qui sont proposées par Lidl Qui sont un petit peu plus tendres je ne sais pas En tout cas j'ai hâte d'être demain matin pour tester le petit déjeuner Qui sera le dernier repas de cette vidéo Du coup ben, on se retrouve demain matin The next day. Good morning Comment allez-vous On se retrouve pour le petit déjeuner Je vais tester ce granola aux trois chocolats On va voir ce que ça vaut En tout cas le packaging me plaît plutôt bien Ça change un peu des paquets de céréales habituels. Bon c'est pas du jamais vu non plus mais j'aime plutôt bien quand même Et je vais goûter un shot de gingembre j'ai jamais goûté de boisson à base de gingembre j'aime le gingembre de base donc normalement je pense que je devrais aimer voilà donc on va voir ça et vers 10h30 je vais faire une petite pause et goûter un dernier produit donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo je vais préparer mon petit granola et on va goûter ça on va voir déjà à quoi ça ressemble mmh, ça a l'air pas mal je vais vous montrer l'intérieur Par contre, je vais tricher un petit peu, j'ai du lait d'amande sans sucre que j'avais dans mon frigo, ce serait un petit peu moins sec. Je pense qu'on peut le trouver à Lidl, peut-être la marque Bjorg, voilà, petite joker du matin. Voilà à quoi ressemble mon petit déjeuner du coup, le granola a l'air pas mal et je vais du coup ouvrir la canette. Le granola, j'en ai eu pour 2,69€, sachant qu'il y en a 500 grammes. Le shot de gingembre, 79 centimes, donc euh, c'est vraiment pas déconnant comme prix. Dedans, c'est gingembre, citron, pomme. Ah oui, c'est fort en gingembre. Ah ouais. Le gingembre, j'ai plus l'habitude de le prendre en petite touche dans des plats ou alors en tranche C'est... C'est costaud. Ouh. On va passer au granola. Il est bon. C'est un granola qui est gourmand avec du 3 chocolats. Après, pour moi, il manque un aspect croquant avec euh, d'autres céréales ou alors euh, carrément des noisettes, des oléagineux donc je pense que quand je vais le prendre je vais rajouter des petites noisettes dedans mais il est pas mal, franchement il est validé c'est pas euh, mon préféré de tous ceux que j'ai goûté mais il est bon je rachèterai pas forcément mais il est bon donc euh, si vous avez envie d'en tester un nouveau pourquoi pas, il est pas mauvais par contre ça, ça c'est la boisson du diable, ça t'es couché le matin le truc il te sort du lit voilà pour le petit déjeuner, c'était clairement pas le meilleur que j'ai mangé de ma vie en tout cas je suis bien réveillée et on se retrouve du coup pour tester le dernier article Lidl. A tout de suite. Il est 10h30, c'est l'heure de la pause café et je vais goûter le latte macchiato de la marque Select and Go. Donc euh, pareil Lidl. Alors j'ai payé ça 99 centimes. Alors c'est 2 à 3 fois moins cher que les boissons Starbucks. Et c'est un équivalent donc on peut voir si c'est aussi bon. N'hésitez pas à me dire une fois de plus dans les commentaires quels sont vos incontournables Lidl ou si vous aimeriez que je teste une marque pendant 24 heures, je sais pas, manger Picard pendant 24 heures par exemple. Il est bon, il est bon et il n'a pas un goût trop sucré. Franchement c'est validé, n'hésitez pas à acheter cette boisson si vous l'avez jamais goûtée. C'est typiquement le genre de truc que je pourrais racheter, même si le mieux c'est de le faire soi-même. Conclusion de ces dernières 24 heures passées à manger Lidl. Et bien journée pour un total de 20,82€ pour 11 articles. Sachant qu'il y en a deux que j'ai pas goûté dans cette vidéo, qui sont les farfalets et les gâteaux gurgles. On peut retrouver un petit peu partout donc on sait que c'est bon. 20,82€ pour 11 articles, je trouve vraiment pas ça déconnant, je trouve pas ça cher du tout. Alors il y a des produits qui sont meilleurs que d'autres, il y en a que je vous recommande et d'autres clairement pas, comme le steak. Je vois pas trop l'intérêt de payer un steak moins cher si c'est pour en laisser la moitié donc. Je vais essayer d'acheter d'autres viandes peut-être chez Lidl, mais je préfère payer ma viande un peu plus cher et ne rien laisser que laisser de la moitié, c'est du gaspillage. Mais pour le reste, en tout cas, c'est validé, c'est bon et pas cher. Il y a des produits que je rachèterai, d'autres pas forcément quand je vais retourner faire mes courses. Je sais par exemple que je vais racheter les oranges qui étaient excellentes, que je vais sûrement racheter aussi le latte macchiato, le pesto, les pâtes fraîches. Après le reste, pourquoi pas, mais c'est pas des coups de cœur non plus. Donc voilà, globalement, c'est une bonne découverte. Je suis vraiment contente d'avoir pu un petit peu plus découvrir Lidl. Si vous voulez une version 2, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou si vous voulez que je teste une autre enseigne. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça me ferait vraiment super plaisir. Bye